C'est reparti Bouge pas parce que je peux pas... C'est Donc c'est reparti. Donc moi, je... Il y a juste d'avoir une vraie coupure voilà. du réseau. Coupure du réseau. Alors moi, j'étais hier... Celui qu'on utilise pour vous parler. Voilà. Donc moi, j'étais hier... Euh... Quand, ah, il y avait un rassemblement le, donc, le 27 juin 2018, mercredi. Euh, à la fontaine Saint-Michel à partir de 19h par rapport euh, à je vais dire par rapport à Dur, mais c'est pas vraiment par rapport à Dur. C'est-à-dire par rapport au fait que des militants sont euh, en prison en garde à vue et qu'on a arrêté et mis en garde à vue l'avocat de, de ces militants, qui est une chose exceptionnelle. Donc je tiens quand même à, à lire la déclaration de maître Samuel Delalande qui est avocate et collègue de maître Ambroselli, qui est l'avocat justement qui a été pendant 48 heures en garde à vue. Voilà, donc euh, il faudrait que tu te rapproches parce qu'il faut que j'élève la voix pour qu'on on puisse m'entendre et si le portable est loin, euh, on va, ne on va pas m'entendre. Donc, euh, tu me dis quand je peux y aller. Donc, on est... On est outré du fait que notre confrère, par l'exercice de ses fonctions, se retrouve en garde à vue. Cela dénote un palier de répression supplémentaire qui est extrêmement grave parce qu'il porte atteinte à la fois au droit de se défendre et porte atteinte à certains piliers de la société actuelle. Voilà, donc ça c'est la déclaration de maître Samuel Delalande, qui est un avocat et collègue de maître Ambroselli, qui a été en garde à vue quand même 48 heures. C'est un avocat des militants à Bure. Alors, il y a aussi maître Laurence Rogues, présidente du syndicat des avocats de France, qui a déclaré « Je suis particulièrement inquiète parce qu'il s'agit d'une atteinte à l'avocat de la défense. C'est extrêmement préoccupant pour la démocratie. » Alors, pour la démocratie, je vais lui répondre tout de suite, euh, la décision de création du CEA, elle est non démocratique parce que c'est une décision qui a été prise en 1945 par un gouvernement provisoire, ça veut dire que les, les français sortant de la guerre n'ont pas eu le temps de d'élire des députés, qu'on a décidé de la cré... création du CEA euh, dans le but euh, premier d'avoir des armes atomiques le plus rapidement possible. Donc tout ce qui touche au nucléaire est totalement antidémocratique, car tout ce qui va se décider de la fabrication des centrales, de l'expérimentation des armes, de, de, des dotations et des budgets, tout ça va réellement échapper à la, au peuple français à aucun moment.